Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Comme vous savez, jeudi prochain, nous allons rendre la nouvelle saison 2. Et pour des raisons obscures, les leakers ont décidé de nous leak une semaine à l'avance la saison 2. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée entièrement au leaks de la saison 2 qu'on connaît. Alors si vous voulez pas être spoil, je vous redirige vers ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici avec le i.

Bon vous voyez pas avec le soleil mais voilà c'est avec le i Mais du coup les gars on va voir toutes les leaks qu'on a eues depuis quelques jours Et les gars une nouvelle qui a été annoncée pour la saison 2 va faire énormément plaisir aux fans d'animés Alors restez bien jusqu'à la fin pour tout connaître Bien sûr les gars si mes vidéos vous plaisent et que vous souhaitez être au courant de toutes les nouveautés sur format N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification On est très très proche des 200 abonnés

et par le coup si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre petit pouce bleu Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel niveau vous êtes sur Fortnite Du coup les amis je tiens à vous prévenir que Comme toutes les saisons je serai en live jeudi Pour découvrir tout le contenu de la nouvelle saison 2 Alors je vous conseille d'activer la cloche de notification Pour ne pas louper le live Sur ce on est parti Du coup les amis on va directement spawn spoil... Euh... Attends, on va... Les gars on va spawn après côté hein Et les gars du coup vous l'aurez compris Aujourd'hui les gars on va discuter de toutes les lits Qui ont été données pour la nouvelle saison Et les gars je vous dis que là, que l'une des informations

je vais vous donner, elle est vraiment ouf. C'est pas moi qui le dis, c'est Nanas lui-même. Wesh la famille, je vais péter un câble. Déjà, nous, notre objectif, ça va être déjà de survivre au spam parce que là, c'est en premier game. Tu une quiche là. Tu dégages. Allez, tu dégages encore. Allez, deuxième kill.

Mort. Mort. Tu dégages. Allez hop. Les gars, on lave le lobby. C'est bon. Je vous jure, si j'en vois un dans les commentaires qui me dit. Ouais.

Sky, je suis tombé sur des bottes Ah, allez, vos grands-mères les dromadaires. Euh, déjà, Foujou, je me trouve du shield parce que là, ça va pas du tout. Ça va oh, bah voilà, on va trouver du shield instantanément. Mais les gars, quand même, 5 kills, on est déjà la moitié de la game. Pas... C'est pas dégueu, dégueu. Très mal en construit, ça va mal faire. Bon, les gars, quand il y a personne, je pense qu'on va commencer avec la première information. Hein. Ok les gars, déjà, la principale information qu'on a pour la saison 2, c'est qu'on a déjà une image de quelques skins qui ont déjà été confirmés pour pouvoir être vus dans le pass de combat pour la saison 2. Les gars,

nous sommes actuellement en live. Euh, je viens d'avoir une notification de Twitter. Apex euh, a tweeté euh, le pass de combat en entier. Je vous mettrai l'image dans le montage. Je vais essayer, moi, de pas me spoil. Mais je vais essayer de vous mettre quand même l'image euh, dans le montage. Mais voilà, du coup, je vous laisse avec la vidéo. Je vous montre l'image maintenant à l'écran. C'est une image que Apex euh, a mis sur son Twitter qui montre des skins qui, vont, qui sont confirmés pour être le pass. Vous pouvez voir déjà euh, que Ya rn c'est euh, le skin secret qui va être disponible pour la saison 2. Alors, je me disais bien que pour les fans de

ça va être vraiment intégré, alors. Ensuite, les potes, il euh, y a une nouvelle variante de skin Nomad qui va arriver pour la saison 2. Personnellement, au début, je pensais pas que c'était lui, mais finalement, je pense que ça a été confirmé. n'hésitez pas à me faire dans les commentaires si je dis peut-être petite erreur, mais voilà.

Mais les gars, alors du coup, ça se peut que si RN est dans le pass de combat, peut-être qu'on aura d'autres personnages de euh, l'attaque des titans qui vont arriver peut-être dans la boutique. Alors croise dans les doigts que peut-être lui euh, nous fasse ça.

j'ai mis wow. voilà dinguerie que je viens de mettre

Oh, les gars, je fais un carnage de mal de chez Car. Oh, oh Mes frères, je me fais attaquer chaque trois secondes.

Partout, une Il reste déjà 5 personnes les gars Ensuite les amis pour la suite des informations Pour la saison 2 avec le skin RL Qui sera euh, en skin secret Nous aurons avec lui son arme mythique Qui va être euh, je sais pas trop comment l'appel Dans l'anime alors euh, les fans de Sequel N'hésitez pas à me dans les commentaires L'équipement qui leur sert de se balancer Partout dans leur ville et euh, pouvoir Tuer les, les, les titans mais euh, le Cet objet pour pouvoir se déplacer euh, Va être disponible pour saison 2 En tant qu'arme mythique

Ensuite, les gars, qui dit nouvelle saison dit nouvelle ville. En tant que nouvelle ville, les gars, nous aurons une ville Lucky Landing comme on a eu en chapitre 1, mais notre version de cette, de cette ville. Et comme toute nouvelle ville, nous aurons une ville Néo Tokyo. Ça me rappelle énormément, les gars, le euh, trailer d'un club de Final qui arrivait à, à un certain moment. Je sais plus quel mois, mais ça nous montrait une ville en mode futuriste, mais un peu dans, dans l'esprit japonais. Mais ensuite, les gars, je voulais vraiment vous remercier parce qu'en ce moment, de nouvelles personnes s'abonnent et euh, kiffent mes vidéos. Alors, moi,

ça me fait énormément plaisir. Alors, si tu es nouveau et que tu kiffes mes vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner. Il y en a plein qui arrivent. Je pose une vidéo et un short par semaine. Alors, si tu veux pas manquer ça, bah je te conseille d'appuyer sur le bouton rouge. Ensuite, les amis, passons au thème de la saison. Le thème de la saison 2 va être similaire au thème de la saison 9, chapitre 1, le futur. D'où on aura une ville néo Tokyo la prochaine saison. Ensuite, les gars, une des collabs de la saison 2 affûtée. Nous aurons une collab avec Resident Evil qui va être introduit la saison prochaine. Et les gars, du coup, à chaque saison,

nous avons des armes mythiques Et cette fois-ci nous aurons dans le thème Ce sera tout simplement des katanas mythiques Et bien sûr les gars comme à chaque saison Nous aurons de nouvelles armes On a déjà eu la confirmation qu'il y aura un nouveau pistolet euh, Nous aurons un autre euh, Un nouveau pompe qui va aussi être ajouté Tout comme les AR et les snipers peut-être

on espère que les snipers seront de retour pour cette saison. Désolé pour le dérangement mais Apex vient de tweeter que pour la prochaine saison le space douce, le pompe qu'on aime tous, va être réintroduit pour la prochaine saison mais sous une autre forme. Et c'est le cas aussi pour une autre AR qui va être introduite dans le jeu. Je profite de ce moment pour vous dire que si entre temps il y a d'autres leaks, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter qui s'affiche maintenant à l'écran et je partagerai à chaque fois les nouveaux leaks qui arrivent. Mais les gars pour cette information je suis pas très sûre de comment l'expliquer, mais vous juste à l'écran

le tweet d'Ipex qui vous le dit et même la traduction en français. Euh, la prochaine saison, on aura une nouvelle mécanique avec des tubes lumineux. Vous allez pouvoir glisser dessus avec votre arme pour pouvoir vous déplacer. Euh, genre, on n'a pas d'autres informations dessus, mais voilà. Mais les gars, depuis toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous pensez que vous pourrait rajouter ou rajouteront pour la saison prochaine. Euh, je suis vraiment intéressé de voir vos suggestions. Les gars, je vous rappelle que la saison ne terminera pas à l'heure.

Elle terminera finalement le 8 mars et la saison 2 arrivera le 9 mars. Alors euh, je sais que euh, c'est un jour deux semaines, mais vraiment on n'y peut rien. Je sais pas pourquoi formette euh, on raccourci la date. Mais finalement ça, ça va être le jeudi 8. Alors les gars je vous conseille euh, de faire vos défis euh, rapidement. Et si vous n'avez pas encore terminé les défis, je vous conseille d'aller voir le dernier shirt que j'ai posté. Montre euh, un cosmétique que peut-être que vous n'avez pas encore débloqué toutes les variantes. Alors c'est le moment de le faire.

Et les gars comme vous le savez avec le chapitre 4 Fortnite ont ajouté les toutes nouvelles motos cross. Et du coup les gars logiquement Comme toutes les saisons dans le chapitre 4 Fortnite va ajouter de toutes nouvelles motos Et c'est le cas pour la saison 2 Nous aurons de nouvelles variantes pour les motos Cette fois-ci des motos de euh, nature futuriste Du coup les gars c'était la toute dernière information pour cette vidéo J'espère que vous aurez plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu Ça me ferait énormément plaisir N'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 200 abonnés Et rejoindre la famille On se revoit jeudi pour la découverte de la nouvelle saison

c'était Scraplex, à très bientôt.